Je suis Salma Mesmoudi, je travaille dans le cadre d'un équipement d'excellence euh, matrice Paris 1 Sorbonne et euh, je travaille beaucoup avec des données euh, qui sont ouvertes. Mm -hmm. euh, nous avons monté plusieurs projets euh, basé essentiellement sur des données ouvertes et sur du code ouvert aussi. Dans la recherche, les données partagées sont un peu différentes de la notion des données ouvertes. On va dire que les données ouvertes englobent les données partagées, euh, dans le sens où le mot partagé, c'est un mot qui est soumis à des contraintes. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un a un projet, il fait des acquisitions, donc il rassemble plusieurs euh, données euh, pour pouvoir les céder à une autre personne il faut que cette personne là passe devant un comité scientifique et éthique et ce comité il va euh, décider euh, si cette personne on pourrait partager avec cette personne euh, pourquoi tant de, de, de, de contraintes euh, parce que c'est essentiellement lié euh, à ma connaissance euh, au domaine de la santé, parce que ce sont des données euh, qui sont, on va dire, euh, un peu sensibles et qui sont gérées par la CNIL. La donnée ouverte est une donnée que n'importe quel citoyen peut accéder à cette donnée sans pour autant passer par une commission ou un comité euh, scientifique et éthique. Il suffit tout simplement d'aller sur le site pour récupérer, ou bien, au pire des cas, s'inscrire sur le site pour pouvoir récupérer, télécharger ces données. Partager des données est une action qui devient de plus en plus essentielle. La donnée est quelque chose qui a un coût. La donnée est très coûteuse, ça coûte cher. Une donnée, ça commence d'abord par son acquisition, et rien qu'à l'acquisition, c'est énormément d'argent dans la recherche. Une fois que cette donnée elle est acquise, donc c'est la donnée brute, il faut la traiter. Et pour la traiter, il faut engager du personnel euh, qualifié pour pouvoir traiter cette donnée et passer de la donnée brute à la donnée traitée. Ça coûte aussi de l'argent, ça coûte aussi du temps. Et une fois que cette donnée est traitée, il faut l'exploiter. Et ça aussi, c'est encore une autre bataille et c'est d'autres coûts qui se rajoutent. Donc une donnée, depuis l'acquisition jusqu'à son exploitation, c'est énormément cher. Et, euh, et il, est, euh, il est presque inadmissible que cette donnée soit, euh, euh, soit exploitée une seule fois, voire même deux fois. Donc euh, dans un intérêt d'économiser, de, de, D'abord, il vaut mieux que cette donnée soit réutilisable par d'autres personnes. Dans un autre sens, qui est le sens éthique de la science, il faut que tout ce qu'on fait, tous les résultats qu'on obtienne, euh, ils doivent être euh, reproductibles. Donc, pour qu'ils soient reproductibles, il faut que la source, que les données soient disponibles. Parce qu'on sait très bien que même si euh, les euh, les méthodes de traitement sont disponibles. Si on n'a pas le jeu de données initial, on ne peut pas reproduire le même résultat. Donc, éthiquement, dans la science, il faut que le résultat soit reproductible. Donc, la donnée doit être ouverte à qui veut reproduire ses résultats. La troisième chose, c'est que euh, dans l'intérêt, on reste dans le domaine de la santé, dans l'intérêt du patient, il est intéressant que les données soient exploitées par le maximum de chercheurs parce que euh, le maximum de chercheurs, ça veut dire maximum d'idées euh, concernant ces données et concernant le traitement de certaines maladies aussi. Et aussi, quand on partage euh, toutes les informations concernant cette données comment on l'avait obtenue, comment on l'a traitée, on peut aussi faciliter le travail de certaines autres équipes pour ne pas reproduire les mêmes erreurs aussi. Si on sait que lors du traitement de l'acquisition, il y a certaines erreurs qui ont été déjà effectuées, pour d'autres, ils ne vont plus les refaire et donc ça économise le temps. Donc il y a plusieurs, euh, plusieurs choses pour que la donnée, en fait, il faut que la donnée soit libre. Ce n'est pas un choix, c'est une nécessité. J'ai travaillé euh, sur des données libres, donc euh, j'ai utilisé... Euh, plusieurs euh, bases de données. Euh, malheureusement, je n'ai pas utilisé des bases de données françaises. Donc, j'ai utilisé euh, euh, pour la plupart du temps, nous avons utilisé des bases de données américaines. Euh, par contre, euh, juste pour comparer, donc, euh, il y a un projet qui, euh, qui se base sur euh, euh, la maladie d'Alzheimer et donc euh, euh, construire une cohorte ou un jeu ou construire une base de données de patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Donc le même projet eh, il, est, il a été monté aux états unis qui s'appelle ADNI et ici en France qui s'appelle euh, Memento. Donc euh, c'est la même cohorte, c'est les patients d'Alzheimer. Euh, la seule différence c'est que le projet Memento est un projet qui est partagé, les données sont partagées. Euh, le projet ADNI est un projet dont les données sont ouverte. Donc si on veut utiliser les données de Memento, il faut euh, soumettre une demande et donc il y a le comité scientifique qui va regarder le, le, le, le, cette demande et évaluer la, la, la possibilité de l'interaction et donc du partage des données. Alors que pour ADNI, c'est-à-dire le même projet, mais qui est monté aux États-Unis, il suffit d'aller sur le site, de s'inscrire, autrement dit, donner un, une adresse e-mail et un nom, et les données sont disponibles à télécharger. Le chercheur, euh, aujourd'hui, il est confronté à la décision aux États-Unis euh, sur les données publiques et l'ouverture des données publiques donc le NIH, National Institute of Health, y, ils ont mené une, une vague euh, d'ouverture de données euh, qui ont été euh, subventionnées par des fonds publics. Et à partir de ce moment-là, ils ont bâti un modèle économique derrière euh, pour motiver les chercheurs à ouvrir leurs données. Euh, la plupart des, euh, des bourses américaines euh, provenant du, euh, de cet organisme qui est le NIH. L'un des points essentiels pour obtenir euh, cette bourse ou l'argent pour financer la recherche, c'est que les données doivent être ouvertes. Et aussi, le maximum que vos données ou votre projet est cité et utilisé et réutilisé, plus vous avez de chances d'obtenir votre, votre bourse. Donc c'est un modèle économique qui va bien au chercheur parce que le chercheur il est motivé à ouvrir ses données parce qu'il sait que s'il ouvre pas ses données, ses données ne seront pas citées, ne seront pas réutilisées et par conséquent, il n'aura pas d'argent pour financer ses prochains travaux. Le plus grand gain pour un chercheur lorsqu'il partage ses données, c'est la visibilité. Parce que ces données vont être réutilisées plusieurs fois dans le monde entier et à chaque fois, euh, le minimum c'est qu'il va être cité, le maximum c'est qu'il va être co-auteur. De l'autre côté, le chercheur doit ne pas avoir peur d'ouvrir ces, euh, ces données euh, parce que je pense que les chercheurs euh, euh, imaginent qu'ils vont être devancés par d'autres équipes s'ils mettent à, à disposition leurs données, ce qui n'est pas le cas. Parce que les idées, il y a plusieurs idées qui peuvent être appliquées à ces données. Il n'y a pas qu'une seule idée. Et aussi, il y a le fait que les, les chercheurs qui ont fait l'acquisition, ils connaissent plus sur ces données-là. Donc, ils ont déjà beaucoup d'avantages par rapport aux autres. Pour le patient, c'est un autre problème. Le patient, lorsqu'il euh, lorsqu participe à une cohorte, donc il donne ses données personnelles au profit de la science, je pense que l'intérêt du patient, c'est euh, que la science avance sur la solution pour sa maladie ou améliorer le confort euh, de sa vie en, en relation avec sa maladie. L'intérêt du patient, je pense qu'il n'est absolument pas dans le fait que telle équipe va publier plus d'articles ou moins euh, sur ces données. Et par conséquent, c'est l'intérêt du patient qui va primer en fait. Le patient il a envie qu'il y ait des avancées. Et pour qu'il y ait des avancées, il faut que le maximum de chercheurs puissent euh, travailler sur ces données. L'ouverture d'un jeu de données est un acte que je considère très courageux euh, parce que, euh, comme on le sait tous dans la recherche, euh, les données récoltées sur les terrains ne sont pas des données faciles. Donc il y a beaucoup d'erreurs, beaucoup de, de, de mauvaises manipulations et je sais que beaucoup d'équipes, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas ouvrir leurs données, mais il y a une certaine gêne par rapport à ces données. Par contre, le fait d'ouvrir ces données et que d'autres personnes découvrent euh, des, des, euh, des petits problèmes liés à la qualité de ces données, c'est ce qui a donné naissance au concept de standardisation des données. Et ça, c'est quelque chose de très important. Parce que euh, lors d'un projet d'ouverture de données en imagerie, il y a eu une étude par un chercheur très connu sur l'ensemble de ces données qui, qui ont été recueillies à travers le monde dans différents centres, avec différentes machines. Et euh, la conclusion de l'étude, de, de c'est qu'il y a un biais lié au centre où l'acquisition s'est faite. C'est-à-dire que quelqu'un qui est dans un centre X, qui prépare bien les personnes participantes à l'acquisition, il va avoir des résultats, des images, Meilleur, de qualité meilleure, que quelqu'un qui prépare mal euh, les, les, les personnes participantes. Par conséquent, il y a eu tout un projet mondial pour la standardisation de l'acquisition des données en imagerie. Ça se passe ici en France, ça se passe aux États-Unis, selon des normes bien précises pour la préparation et pour l'acquisition. D'un autre côté, il y a la transparence dont on a parlé tout à l'heure, et donc le fait que vos données sont ouvertes, il y a plus de confiance, donc quelqu'un qui ouvre ses données, il n'a pas peur des résultats qu'il a obtenus. Les problématiques liées à l'ouverture des données, ce sont surtout des problématiques liées à l'anonymat et aussi à la, à la protection de la vie privée et du secret aussi défense certaines fois. Euh, des participants. Et il faut savoir que lorsque les données sont mises en ligne, maintenant avec les, les avancées de la science et de la science de l'information, on est tout à fait capable euh, de garder, de protéger l'anonymat des patients. Aussi, on est tout à fait capable de respecter euh, le secret statistique, ne pas révéler des données qui ont été acquises de manière personnelle. Donc il est tout à fait possible de respecter ces contraintes mises par la CNIL et d'autres noix pour pouvoir ouvrir ces données. Pour tous les jeunes chercheurs, je dirais, euh, pour la plupart d'entre nous, nous n'avons nous pas beaucoup de financement. Donc, euh, Utiliser des données ça revient, des données ouvertes, ça revient moins cher. Pensez aux données, aux données ouvertes. Donc, euh, on a plein d'idées, mais on n'a pas assez de financement. Pensez aux données ouvertes. Et puis, une fois que vous avez utilisé ces données, donc ce sont des données brutes, une fois que vous avez utilisé ces données, vous les avez traitées, pensez à rendre vos données traitées libres à votre tour.